Défi Nature est une gamme de jeux sur les animaux et leurs caractéristiques. Elle permet à toute la famille d'en apprendre plus sur la nature en s'amusant. Dans Défi Nature, le but est de récupérer toutes les cartes. Au début de la partie, chaque joueur en reçoit le même nombre. Les cartes sont gardées face cachée, en tas. Le joueur le plus jeune pioche la première carte de sa pile et annonce une caractéristique avec sa valeur. Les autres joueurs piochent aussi une carte et donne à tour de rôle la valeur de cette caractéristique. Celui qui a la plus grande valeur gagne toutes les cartes et les place sous son tas. Il devient ensuite le premier joueur pour la manche suivante. La partie prend fin lorsqu'un joueur a pris toutes les cartes, ou après un certain temps. Dans ce cas, c'est celui qui a le plus de cartes qui remporte la partie. Les animaux sont classés en quatre catégories suivant leur degré de menace. De vert pour les espèces non menacées, à rouge pour les espèces en danger d'extinction critique. Lors de son tour, le joueur peut choisir une nouvelle caractéristique si son animal est plus menacé que l'animal du joueur qui a choisi la dernière caractéristique. Des cartes spéciales viennent pimenter le jeu. Si un joueur en pioche une, il doit l'appliquer immédiatement. Elle est ensuite mise de côté et le joueur pioche une nouvelle carte si besoin. Chaque boîte de défi est dédiée à un thème précis. Les animaux la plupart du temps, mais on y trouve aussi beaucoup d'autres choses comme l'espace ou les châteaux. Il existe même une version accessible dès 4 ans, avec seulement deux caractéristiques. C'est à la fois un jeu et un outil d'apprentissage, qui permet de sensibiliser les enfants à l'environnement. Il est d'ailleurs éco-conçu en France.